Pourquoi j'ai le drapeau du Zimbabwe déjà moi Moi j'ai le drapeau euh, du Ouganda. Moi j'ai le drapeau de Singapour je crois. Tu es avec Attends. Mastercard contre <rire> <rire> Hypnos. Non c'est Hypnos. Hypnos. Oh my god. <rire> L'humour ah, oui. est présent aujourd'hui. Oui. Fight up, tu peux pas te dépêcher Mais en fait genre j'ai ma souris, elle fonctionne plus. Mais est-ce que t'as besoin d'une souris Mais j'arrive pas à join. Il t'en ton écran il est pas tactile C'est qu'on est en 2018, ton, ton écran il est pas tactile. Mais t'as des Attends. claviers pour rejoindre Pourquoi lui il a un truc en feu et nous on a pas un truc en feu C'est parce que c'est dans la. Dans parce qu'il est mauvais donc il lui met un nom stylé pour euh, que le remonter un petit peu. Mais pourquoi ouais vous avez pris des drapeaux de pays qu'on connaît pas Parce qu'on parce que ça nous a. <rire> Mais moi T'sais, on moi, connaît c'est la... la Macédoine. Et moi c'est le Zimbabwe je crois. Et moi c'est le Ougandan. -ce a ah, manger pas... la crash Mais non, arrête tes conneries. Je déconne. Putain. <rire> Attendez déjà je me rappelle pas de mes touches. Tu devant c'est ça non Non, derrière Oh merde. Oh my god! Allez! Tu fais trop le mec. Tu fais quoi là, ilu? Moi je fais trop le mec! Mais, mais vous allez perdre, les amis. <rire> Tiens, regarde oh, comment il s'est rétabli! Il Fight et Fightox! il s'est rétabli, on <rire> <t> aurait <'as> dit <rire> un mec bourré! C'est la première game, c'est la première! Faut se réveiller ouais, ouais, c'est ça, euh, c'est ça. Vous êtes dédouané. Oh! C'est la première, faut se réveiller. Moi, moi j'ai entendu euh, 51 Attendez, y'a pas. Oh my god! J'ai lagué de ouf, Moi je vu TP le trucs. Bah oui, mon truc était tellement puissant que ça fait laguer tous les PC. Le serveur de la NASA carrément a dû. Ah, oh là oh, mais... rien. Ah, allez. Non ouais, mais en fait c'est parce que euh, on veut vous laisser un peu d'espoir, ah. chauffer. Ah. Eh ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, qui fait le malin ah. tombe dans le ravin, vous allez perdre direct là. Oh ok, ok, continue, continue. Vas-y, continue à faire le malin. Allez. Il vol, il vol. Il existe même plus, il est même plus sur le terrain. Allez. Même les spectateurs ils ont dit non, on veut pas. Allez, revole. Instant Karma, moi j'ai envie de dire. Oh non, je voulais oh pas. Mince ça. A oh, non. Oh, oh mince, ça rebondit. Oh mince. Qui va faire une victoire? Qui va faire une victoire? Eh bah ben c'est nous. Là. Ah, je suis... Oh bah là. <rire> <calma. rire> oh Karma. Non, Oh, allez, oh mince C'est une victoire de l'équipe Zimbabweenne euh, Macédoine. -Zimbabwe Mais ah, moi y'a un place. côté de mon écran je vois pas Putain Oh le okay. prétexte ah, oh. faut, faut Eh je te le jure goi, que je vous, enverrai, je vous enverrai la photo <rire> en sur Snap, vous allez voir que je vois pas les En fait, c'est parce qu'il faut avoir plus de skills pour avoir tout l'écran. Comment on égalise <rire> C'est un DLC C'est un archivement <rire> en fait Battlefield <rire> Ouh je... ah Oh, oh, bah, oh bah nous oh, c'est oh, okay. oh. le karma il va oh là arriver là là. Il, va nous... il va nous mettre mal le karma oh Et <rire> le karma je le baise en fait C'est ça que tu comprends Ok c'est ce qu'on va voir hein écoute j'ai envie de voir <rire> moi oh, Attends merde je me grattais Oh j'ai peur No. Oh le karma Fier. Oh my god Oh, oh my god Qu'il a fait là Illusion il se Attends mais si je récupère encore une fois la balle ça fait, ça, ça part en freestyle là Perfect free to Regarde oh, allez ça c'est la vitesse Regarde mes mains elles sont en feu What Comment on fait déjà ça <rires> Ah ouais là. Aïe Ouh. Ouh. Ah oui on vous a pas dit c'est fini Ouais là, là y'a plus un, un point qui passe hein, suis désolé hein Ah oui pardon excusez nous C'est de notre côté hein, parce que chez vous ça passe hein NON Oh j'ai entendu un On, croire, on voir Courtois mais au cage C'est grave Oh Mais hey a... Mais non mais là c'est une blague <rire> <rire> Gros on les a... trucs qui passent On a hacké le jeu Mascard Too late <rire> oh, allez <rire> <rire> Il a Je Il l'est rattrapé <rire> Est-ce que hypnose a le seum Hypnose? Oui. La communication envers hypnose a été interrompue. A jouer? Non Lucas, qu'est-ce que tu fous? Ça? Oh, a... oh, ça merde. De ça j'aime voir. Oh my God! Non, tu peux l'arrêter. Oui, bien joué gamin. Oh c'était monstrueux, c'était monstrueux. Je suis désolé, désolé c'était monstrueux de la part de ma carte. Qu'est-ce qu'on a fait? C'était suis... monstrueux. Je me suis confondu avec ton personnage. Je de Au lieu de donne parler. Ça. Allez hop, non, tu vois, la courbe, oh, Ok, okay. Elle, pas elle, fini. A, elle a tourné autour de ta tête. Si, c'est fini les gars. C'est pas fini, c'est pas fini, faut y croire, faut y croire, jusqu'au bout, jusqu'au bout NON Ouais ah bah vous y avez cru, hein. Est-ce qu'on fait un changement d'équipe ou vous voulez encore une revanche pour perdre Je vois juste 2 V validés, ça veut dire que Mascard, ils veulent, ils veulent reperdre une dernière fois, c'est ça Ok, ça part sur un BO5 apparemment. Allez, c'est parti. Ça, ça, ça, tu vois, c'était pas mal, hein. Moi, j'ai jamais vu une petite courbe. Tiens prends ça Une petite courbe C'est ce que petite courbe Bonjour ça serait pour livrer votre pizza prenez la s'il vous plaît Prenez la prenez la Gardez la Non Vous gardez votre pizza On joue la pizza chaude Mais non Oh ça c'était pas mal Ça c'était pas mal Vous aimez pas cette pizza Moi j'aime pas trop y'a l'ananas Ah Ah, la moi il Moi, je me reprends. ok T'es prêt? Vous êtes prêt? Parce que là il y a la remontada, vous marquez plus un hein, point avant la fin de ce, de ce round. Je vous explique hein, parce que c'est un peu compliqué à comprendre. Voilà. Ah, je l'ai un peu dans le cul là quand même. Pizza? Ah oh, tu, tu veux une pizza? Oh shit. Oh! Oh! <rire> ai oh C'était un super. Comment, comment il l'a rattrapé en fait? Ah, je sais pas, mais il est trop fort. Quoi. Ah, wesh, ouais, je... celle-là il a pas rattrapé. Oh, hein. <rire> <rire> Hop. Oh! Oh, elle a. Oh! C'était monstrueux. Regarde, je fais des <rire> saltos. Oh Allez, Moi je te fais tomber Coup dans la nuque ah, Coup man. dans la nuque C'est grave Oh il a vraiment eu de la chance de l'attraper. Allez Aïe aïe aïe, on est allé jusqu'à 62 même Tiens, prends le ton frisbee. C'est drôle, il est ah. idiot. Vous cheitez. Oh. Arrêtez de cheater Je suis désolé d'être meilleur Et vous arrêtez de chier Allez, c'est bien les gars, 10 points. C'est pas mal, on avance. On motive ses troupes. C'est presque nous qui les motivons en fait. On vous a laissé un round parce qu'on est gentil. Est-ce qu'il y a quand même 3 défaites ou pas Ah y'a Mouïdi Pnose. Attends, je vais changer. Moi je prends lui. T'es pour qu'on prenne un cri de guerre genre... Papa! T'as fait un bon cri de guerre. C'est un bon cri de guerre. Merci, voilà. Allez, allez. Tu l'as Yes, Viens, ça garde Ouh Ah là c'est tellement mieux de voir. Oh là que là, que là ce point il était beau. hein y hein. voilà, c'est ouais, tellement... Trouvé ça bien aussi. Même, allez, même moi quand j'ai à ce bout je trouvais ça bien. Tu l'as What Mais t'étais dessus oh Ce oh pont a... aussi il était beau. Merci Fightox. <rire> Attends je reviens je veux en vestiaire vite fait. <rire> oh my god. Oh <rire> <rire> non, ton corps, ah c'est le cri de guerre j'avais oublié Fighter, c'est désolé. Je comprenais pas Je comprenais plus ton Fighter. Ok ok ok. Ça va être insupportable, on change. <rire> Maintenant c'est Pouloulou. Poulou! Ah ok, c'est horrible. Oh là. Oh. Pouloulou Pouloulou! Ah. Oh mince! Où t'es en oh. train T'es dans la nuque! Attends, ah, oh, dans, dans la nuque! C'est exactement <rire> ce que j'ai dit! Oh fuck, merde! Oh! oh. Oh merde! Oh je pas du tout à incroyable, de... incroyable je ce joueur. C'était pour le dernier coup, t'as vu ce que j'ai fait un peu? Oh cette courbe! Oh cette courbe! Je vous fais des Elles courbes. Elles ne sont hein. pas suffisantes! Et celle-ci? Non, non, non! Oh! Qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement que... niqué! Gros. Genre... Non, non, c'était son coup, euh, je crois qu'il faisait une passe. Et ouais! Oh non arrête Faites pas ça Non, faites pas le truc du tennis, s'il vous plaît, c'est horrible Tu l'as Ah, loulou La vidéo, ça va être que des bruitages Oh coup dur. Ou alors, on peut appeler ça de la chenek aussi Pourquoi tu rages par contre Tiens, regarde Oh oui! Oh. oh là là, c'est sauf! Oh, oh non, t'as trop oh de chance! Oh J'avais les mains en feu! Oh mec! Mascard professionnel! Mascard professionnel! Brr brr. Ah oui, ah non, mais par contre, tu l'arrêtes s'il te plaît! <rire> Il a couru <rire> après! <rire> mais mais, mais es tu peux pas, pas faire de glissade? J'ai entendu mort beat hein! J'entends du beat! Mort beat. Tu l'as? I'm sorry. I'm sorry. Bon, j'avoue, oh, franchement, c'était un match archi équitable quand même. Hein. Oh là là, un sacré match. Avec Fitox, on a gagné 3-2 contre Ripnos et Mastercard. Et si je laissais les matchs, la vidéo aura duré 30 minutes. Donc imaginez, s'il vous plaît. C'était sympa hein, moi je trouve ça cool On fera une revanche la prochaine fois vous euh, ah ça, trop... ça, ça peut pas être trop lourd de faire des tournois genre avec des abonnés sur un jeu comme ça Ouais et genre à la Man fin tu gagnes une carte Google Play ou une carte Steam Non parce qu'on a déjà bah pas l'argent non parce qu'elle est déjà dans la vidéo oh, la carte Google on, Play On a déjà la, pas ah l'argent ouais, vous l'avez tous vu hein parce que si vous l'avez <rire> vu vous gagnez cette carte Google Play euh, on n'a pas l'argent pour acheter des cartes Google Play je vous rappelle le mec Bon sur ce Bien. au revoir je mange des bonbons